What's up? J'ai de l'internet, j'espère que vous avez tous. de personne parce que je n'ai pas d'amis. aujourd'hui, les amis, on est sur Neodium pour le deuxième épisode de notre série sur le serveur et aujourd'hui, les amis, je suis en train de devenir bûcheron plus élevé et j'ai fait ma première vidéo qui est sortie aujourd'hui, ce matin, pour vous. Et j'ai reçu 10$ de pommes boutique Et avec ces 10$-là, les amis, j'ai décidé de nous acheter 3 spawners d'Iron Golem. Donc, je vais monter Bûcheron niveau 20 pour pouvoir un coffre Et ensuite, je vais faire une forme Iron Golem ou euh, quelqu'un d'autre de ma faction va le faire vu que je l'ai laissé dans les coffres en haut. On a aussi décidé de faire un coffre à don, vu que plein de gens nous ont demandé un. On a aussi décidé de poser nos ressources par terre pour augmenter la valeur de notre île. Et comme je vous l'ai dit, on a aussi crafté une hache incassable. Euh, je les spawners que je vous ai dit. Donc on a une cyber-hou, on a une houe automatique, on a une épée incassable. On a l'armure du bûcheron, l'armure du mineur et l'armure du farmer. Il ne nous manquera que l'armure du chasseur et on pourra crafter, euh, si je me souviens bien, une des meilleures armures euh, de la planète Terre qui s'appelle euh, l'armure la du sorcier. Je ne sais juste pas comment on va faire pour avoir un beacon en vrai, hein. Est-ce qu'on peut l'acheter au slash shop les les nether Comment ça fonctionne ça Autre Non, les nether stars, ça, ça jette pas. 50 millions. Hein. What, Ok. Non, on peut pas acheter les. Je sais pas comment on a les beacons. Comment on a un beacon Je vais demander. Peut-être que les gens ils savent. Mais ça prend un beacon et des œufs de dragon et tout. Euh, ça c'est pas très compliqué. Il faut juste les 4 armures de tout le niveau. On en a pas. Ça l'armure du sorcier comment tu l'as oh, ça dit que ça prend ça le prend pour crafter l'armure du sorcier donc il y a sûrement un... le craft va être modifié ok merci monsieur ok donc le craft en gros c'est juste le craft il est arnaqué ok c'est bien ça le gars il a dit à Icon tu es gros. C'est un peu raciste ça. Hein C'est un peu grossophobe, je vais le dire à la police. Euh... C'est pas très sympa, monsieur. Pas très lentille tout ça. Hein C'est pas parce que je suis rempli d'eau qu'on doit m'insulter. Hein tu sais que notre corps il est 80% rempli d'eau, mec, voilà. Euh, what the fuck, un gars il m'a dit viens au sponge, un hein. don. Regarde, tiens, il met de dragon. Go go go go go go go. J'ai donné un stack de bois et une pomme. Dis-moi pas que ça vaut pas, mais vraiment. T'es sérieux, ça vaut genre 5... 50 millions de dollars, mec. T'es sérieux Allez, accepte. Ah, voilà. Plaisir de faire du business avec vous, monsieur. Nébis, bis, bis, bis, euh... bis. C'était un bon business, je dois vous admettre. Euh... 4100 dollars que j'ai reçu en plus. Eh ben putain, je suis vraiment le mec le plus riche. Merci, beau gosse, t'es un amour, Wallah, voilà, je te si t'es gay. Au moins, ça, c'est clair. Je crois que le trade bug, en fait, les, les trucs de trade bug, parce que j'ai un compte en stick, deux spawners à zombies et 6 millions en plus. Euh, je crois que les trades, ça l'affichait pas dans le trade, mais... Un gros merci à toi, gros, euh, Nebiz. Euh, vraiment, euh, merci beaucoup, si dit, c'est possible de me faire une, une dédicace, je t'en avais déjà fait une, mec, mais... mais euh, oh merci beaucoup, mec, ça doit bugger les trades, ou je sais pas, ça l'affiche pas toujours ce qu'on a dedans, ou, je sais pas, mais merci après. Ça serait, ça serait un parfait moment pour vous montrer d'ailleurs que dans les quêtes principales, donc j'ai terminé la quête du euh, boulanger, et là je suis rendu à la quête du boucher, donc cela là c'est la quête du boucher, euh... Donc, je crois que je vais faire celle-là bientôt. Ensuite, on en a deux autres à terminer. Niveau des quêtes principales, il y a juste celle de la bûcheron que j'ai pas acheté. Que j'ai pas terminé. Donc, j'ai terminé toutes les autres sauf celle de, du bûcheron. Et de toute façon, celle du bûcheron, c'est le seul truc que ça nous donne. C'est euh, dans le fond le, les armes de hache que je peux pas acheter. Sinon, je peux acheter les armes de EP ou euh, et euh, pioche. Donc, on verra pour la terminer celle de hache un jour. Celle de, du bûcheron. Mais sinon, on va se concentrer en ce moment sur celle du boucher, je crois qu'il s'appelle. Je suis pas 100% sûr, mais je crois que c'est bouché. Euh, allez, ouais, juste ici c'est le bouché. Nice! Quand on clique avec des items, ça crache. Chaque fois qu'on clique avec des items légendaires, ça crache. Je sais pas pourquoi. Donc, on a besoin de 257 6 poulets, moutons, bœufs, tout ça. Bon, je vais aller sur serveur ressources, je vais farmer tout ça. Et euh, je reviens lorsque j'ai tous les, matéri les matériaux, les amis. Oh my god, les gars, je vais pas vous mentir, ça fait une heure que je récolte de la viande et tout. Le poulet, j'ai l'impression que les plumes, ils dropent de ouf, mais pas le poulet. Euh, les plumes, ils dropent en masse, j'en ai jeté déjà deux stacks. Mais j'ai l'impression que lorsqu'on tue un poulet, c'est les plumes qui sont looting, utilisées par la looting, et pas la, la, les côtelettes, quoi. Regardez, je vais vous montrer. Regardez, vous voyez, une côtelette et genre 15 fl fl flèches, 4 euh, plumes... Donc, euh, c'est hyper chiant de fou, mec. Euh, je sais pas quoi faire. Donc, je pense que je vais aller sur savoir ça euh, sa le truc et je vais acheter un stack pour genre 200-300 000 en espérant qu'il y a des gens qui en vendent. On va regarder encore s'il n'y a pas encore quelques petits poulets. C'est vraiment juste les poulets qui nous manquent. Hein. Ça qui me casse les couilles, c'est que c'est vraiment juste le poulet. On a des moutons ici. Il y a deux poulets ici. Encore une fois, on voit la viande, elle ne se multiplie pas. C'est juste vraiment les plumes, quoi. Je sais pas si c'est normal ou si c'est... Euh... Le serveur, si c'est dans Minecraft de base ou si c'est le serveur qui est, qui est fait comme ça. Mais c'est quand même assez étrange, je dois vous avouer. Donc, je pense que je vais tuer les poulets que je vois ici en face. Et on va essayer d'acheter de la poule à nos amis ou regarder dans nos coffres si s'il nous en reste. Mais je pense que mon pote content les a tous utilisés pour sa quête. Donc, je crois pas qu'il y en a dans les coffres. Mais on va quand même regarder. Donc, on en a... Il nous en manque un stack à peu près. 40 quelques. Donc, euh, je vais aller sur sa farm run. Euh, je regarde, il n'y a pas de poulet. Let's go. Slash FR... Et on va essayer d'aller acheter ça. Ouais, bon, après il euh, y avait personne qui vendait du poulet les gars, donc je dois aller farmer du poulet moi-même. C'est le truc le plus désagréable de tout le jeu Et j'en ai maintenant 4 stacks Enfin les gars c'était le truc le plus chiant Je mettais des messages genre j'achète poulet 1 stack de poulets 500k Il y en a qui m'en me ont vendu 10 pour genre 10 000 Comme vous voyez ici j'ai acheté pour 10 000 je crois Vous avez payé 10 000 pour 3 poulets seulement C'était vraiment la galère Mais j'ai enfin terminé les gars on peut aller sur le farm run Et terminer cette quête enfin En espérant qu'il n'y ait pas un autre niveau de quête Sinon ben, on va avoir l'arcon. Je crois qu'il y a un autre niveau de quête en plus après on va voir. Je suis prêt. Euh... Ok. Voilà. Merci. Donc maintenant, c'est quoi qu'il faut lui donner euh... Ah, tu... tiens, tu as déjà de rotors. Une magma crime pour tout ça Ok, c'est quoi cette arnaque, les gars euh, Quelle est cette arnaque, sérieusement Et là, il n'y a pas d'autre truc. Il n'y a plus de... What oh, the fuck euh, yop les gars, donc en fait j'ai décidé de commencer à faire une euh, une farm à citrouille Donc j'ai commencé euh, déjà toutes ces étages-là, depuis tantôt j'ai train de le faire comme vous voyez voir Sauf que euh, je me suis réalisé un petit truc en fait C'est que ça génère pas beaucoup d'argent en fait <rire> On en a trois, on a deux fermes on en a une ici Donc ça c'en est une il euh, y en a deux et j'en ai une autre à cactus. Et pourtant, regardez, celle chess. Donc, j'ai trois sel chess et ré... ça m'a rapporté seulement 33... 38 millions et 10 millions aujourd'hui. Donc, euh... C'est pas très bon, hein. je, je suis un peu déçu. J'espère que en agrandissant la farm et en montant le plus d'étages possible jusqu'en haut là-bas, ça va fonctionner. Faut que je rajoute aussi une coulisse d'eau dans le milieu, comme vous pouvez voir ici. Attends, je vais vous montrer. Voilà, dans le milieu ça pousse pas, donc je crois qu'il manque d'eau. Donc euh, peut-être de haut ou de lumière, je sais pas. Je, je pense c'est la lumière, mais euh, on testera ça quand on sera rendu en haut. Je vais continuer à faire ça. J'ai fini aussi la quête du bûcheron. Euh, pas du bûcheron, du euh, forgeron, donc il fallait lui donner euh, une pioche et je sais plus quoi Une pioche et je crois un plastron en or enchanté avec des enchantes spéciales dessus J'ai fait ça, donc on a terminé toutes les quêtes secondaires, il n'aurait juste les quêtes principales euh, du bûcheron justement Pour pouvoir avoir terminé toutes les quêtes du serveur Et euh, à ce que j'ai entendu parler, il y aura aujourd'hui, on est le 31, donc il y aura des events Halloween et tout euh, aujourd'hui, donc en espérant qu'on peut gagner des clés Halloween et des trucs qui sont une nouvelle clés qui est sortie sur la boutique et tout en espérant qu'on peut essayer d'en avoir pour essayer de les ouvrir en vidéo, ça serait pas mal cool, et moi je vous reprends lorsque j'ai terminé la farm je vais écouter ma série en même temps, à tout euh, bonjour les copains de l'internet donc j'ai avancé sur la farm et tout comme vous pouvez ah j'ai plus de potions de fly Nice, j'ai avancé sur la flèche comme vous pouvez voir et j'ai reçu trois clés Halloween comme c'est l'Halloween. La mine m'en a donné trois, donc on va les ouvrir et avec euh, dans les commentaires les amis vous allez me donner votre pseudonyme et je vais vous faire gagner une clé Halloween. Voilà mes collègues, vous allez pouvoir gagner du loot. Donc on peut peut-être voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ouais donc il y a un bâton de vente, un œuf de dragon, trois clés Halloween, un million. Une clé discipline, deux clés serviteurs, un hopper de farm, une tête... Ok, ça on s'en bat les couilles. Cinq toiles et des citrouilles. Donc les toiles, les citrouilles, on n'en veut pas la tête de monotone non plus. Mais tout le reste, c'est tout des bons trucs. Donc espérons qu'on a de la chance, mes chers collègues. Un petit, un petit bâton de vente là, ça serait... Oh, mon dieu les gars, je... Quoi Des citrouilles, mec Des citrouilles, mec, t'es ça Allez, un bon truc, s'il vous plaît. Oh, des citrouilles encore c'est la pire caisse du jeu, de tous les amis. J'ai envie de me suicider, gros. Allez, oh, il y a des bons trucs, là. Ok, il n'y avait rien de bon, en fait. Allez, un hooper de farm au moins. Une âme de quelque chose qui se revend. Euh... Oh, nice. Bon, ben, dommage. J'avais bien voulu avoir un bâton de vente, un œuf de dragon. The farm, euh, ou peur de ferme mais ou un million malheureusement rien de tout ça s'est passé putain et salut à toutes et à toutes les amis j'espère que vous allez encore bien on se reprend encore aujourd'hui pour une nouvelle euh, séquence donc j'avais dit que je vous prendrais prendrai lorsque ma forme sera terminée elle est terminée les amis mais j'ai quelques problèmes et j'ai besoin de votre aide comme vous pouvez voir juste ici euh, je sais pas pourquoi à certains endroits ma, ma forme elle pousse pas et pourtant, elle a le même nombre de luminosité, le même nombre d'eau sur chacun des étages. Donc, si vous savez comment régler ça, ça serait vraiment sympa que vous me le dites. Et j'essaierai de corriger ça le plus rapidement possible. Parce que vraiment, je comprends vraiment pas. Est-ce qu'il faut que j'utilise la poudre normale Parce que moi, j'utilisais la poudre exotique pour planter. Donc, est-ce que c'était pas une bonne idée Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Pourtant, mes potes aussi ont. Je sais pas si mes potes ont le même problème. Mon pote, il a créé sa farm ici. Et regardez, lui, ça pousse. Totalement euh, partout, sauf que moi ça pousse pas partout. Euh, et lui il a planté aussi avec la houx la exotique, et pourtant il a fait le même setup que moi, donc je sais vraiment pas pourquoi moi certains étages ça pousse pas. Genre euh, regardez, ça pousse juste pas quoi. Uh, I don't know, I don't know what to do, guys. Uh, please help. Dites-moi quoi est-ce que je fais de pas correct, pourquoi lui ça fonctionne et moi ça fonctionne pas. J'aimerais bien savoir aussi. Avec les, maintenant qu'on a les trois sell chests, j'ai aussi réparé notre première ligne aussi ici, comme j'ai remarqué aussi, regardez, il y avait des blocs qui manquaient des, des pouces, donc j'en ai rajouté, j'ai tout mis ça droit, vu qu'il y avait certains étages qui n'étaient pas droit, et euh, je, vais, je vais rajouter de la lumière, donc il manque de lumière dans le chunk, comme vous pouvez voir, il manque de lumière ici, il manque une pouce aussi. Et euh, ça veut dire qu'avec tout ça, ça nous fait 3 selches, parce que vous savez qu'on avait les cactus, qui nous ont généré 59 millions jusqu'à maintenant. 10 millions dans les derniers 24 heures, donc 10 millions tous les jours, c'est quand même pas si mal. J'espère pouvoir augmenter la production lorsque j'aurai corrigé le, le, les bugs de, de mon chunk, je sais pas pourquoi ça fait ça. Ensuite, on a aussi la pharmacactus qui est au-dessus ici. Donc la pharmacactus ici qui produit quand même pas mal. Euh, je, je, je pense qu'on va la corriger dans une prochaine vidéo Parce qu'on va mettre des chunk cooper Et on va régler ce système de hoopers là Pour que ce soit encore plus efficace On a aussi euh, pas mal de trucs euh, nouveaux Donc la prochaine vidéo les amis Je vais vous montrer un bug Pour pouvoir avoir votre niveau efficace euh, 31 de euh, bûcherons en une seconde, donc littéralement une seconde, vous allez voir dans la prochaine vidéo. Et ensuite, on va sûrement faire une vidéo où qu'on va crafter la meilleure armure du jeu, vu qu'on est quand même assez riche pour pouvoir se l'acheter. Avec les 10 millions par jour, on pourra la crafter. On a aussi une, euh, une farm à golem ici, donc peut-être qu'on pourrait essayer de rank up et avoir plusieurs... Euh... Des nouveaux quoi Des nouveaux euh, des nouveaux spawners à zombies, pig zombies et golem. Je sais pas, on verra en temps et lieu. Mais merci à tous d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de laisser votre pseudo dans les commentaires si vous voulez gagner une clé Halloween. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime. Merci à tous pour votre support sur ce nouveau serveur. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao